Seems like everybody got a prize I wonder how they sleep at night When the souls come first and the truths come second. just stop for a minute and smile Everybody is so serious Acting so dumb, mysterious Got your shade on your eyes and your ears so high That you can't even have a good the le podcast qui cherche la lumière Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver, c'est déjà le huitième épisode de Diode. Ça passe vite, j'ai l'impression que je l'ai lancé hier et on est quasiment bientôt à la dizaine. Eh bien écoutez, c'est une affaire qui roule, comme on dit. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est un moment solo que je vous propose, une réflexion que j'ai eu beaucoup d'hésitation à vous proposer parce que... J'ouvre un petit peu, j'ouvre le sujet par rapport à la lumière et par rapport à la lumière de la création sur un sujet hyper matériel, hyper 3D. On va parler d'argent et on va parler de salaire et donc de poste professionnel, on va parler de salariat. C'est un sujet qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. Je me suis dit, est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas Est-ce que ça va vraiment dans le cadre du podcast Parce que c'est un sujet sur lequel je peux avoir un petit peu de rébellion, on va dire. <rire> Mais c'est un sujet sur lequel j'ai eu plusieurs appels du pied appels du ciel ces derniers temps et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que j'essaye d'expliquer à tous les gens que je côtoie autour de moi. Donc je me suis dit allez Banco, ça doit rentrer dans un épisode de Diade. Aujourd'hui donc on va parler de la place du salariat, de la place de la vie professionnelle de comment être bien dans sa vie professionnelle, de comment pouvoir se développer dans sa vie humaine par sa vie professionnelle on va parler un petit peu d'économie je vais vous raconter, vous évoquer deux grands économistes Robert Kiyosaki et Charles Gave qui sont deux hommes que j'admire énormément et on va parler de bien-être dans tout ça parce que oui, le bien-être et l'économie un sujet chelou mais c'est possible <rire> installez-vous Prenez un coussin, prenez un vaporisateur d'eau parce qu'il commence à faire chaud, prenez une boisson fraîche, prenez un fruit, une glace, ce qui vous fait plaisir. Mettez les doigts de pied en éventail, apaisez-vous, bienvenue, c'est Diode. Un lieu de lumière, de beauté et de musique. C'est Diode, le podcast qui cherche la lumière. plus tard qu'hier, mon ami Gabriel m'a raconté une histoire de basse. Vous savez, la basse c'est un instrument de musique qui la plupart du temps se joue de manière amplifiée. C'est-à-dire qu'on va venir brancher l'instrument sur un ampli pour que le son puisse sortir. Sinon, si on joue de la basse comme ça, le son ne sort pas vraiment de lui-même parce qu'il n'y a pas de caisse de résonance à l'intérieur de l'instrument. Alors que si on le branche de façon électrique, les informations sont transmises et donc la basse et, met un son. et Gabriel est bassiste depuis plusieurs années, il a un bel instrument en sa possession, une belle basse. Il joue sur des amplis plutôt petits à moyens parce qu'on vit à Paris et que c'est compliqué de faire du bruit en, en, en immeuble et qu'on ne va pas forcément tous les jours dans des gros studios de répétition. Mais il n'y a pas longtemps, Gabriel a eu l'occasion de jouer sur un gros ampli, un vrai bel ampli. Et il s'est rendu compte que l'instrument qu'il avait entre les mains était tout à fait capable de produire un son extraordinaire. L'instrument qu'il avait entre les mains pouvait émettre le son que Gabriel entendait dans certaines vidéos ou dans certains concerts, le son dont, dont il rêvait et qu'il n'arrivait pas à obtenir avec sa basse. Et pendant longtemps, il pensait qu'il n'avait pas une basse assez chère ou assez bien conçue. Alors qu'en fait, il n'avait pas le bon ampli. Il n'avait pas l'ampli qui permettait de faire exactement sonner son instrument et bah, son, son talent aussi, sa manière de jouer de la façon la plus optimale. Et le jour où Gabriel s'est rendu compte que s'il changeait d'ampli, il pouvait... Bah lui déjà vibrer beaucoup plus fort, parce que son instrument allait vibrer beaucoup plus fort, et bien ça allait lui apporter beaucoup plus de joie que ce qu'il pensait euh, possible d'avoir. Et cette histoire, je l'ai trouvée absolument incroyable, j'ai trouvé que c'était une excellente métaphore euh, de la vie et du sujet que j'aborde aujourd'hui. Pas dans le sens où... Euh, aux bons artisans, les bons outils. Je pense pas que c'est parce qu'on a des outils plus chers qu'on fait du meilleur travail. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact c'est un truc de victime. En revanche, ça m'a fait comprendre qu'on était potentiellement meilleur dans le sens meilleur être humain quand on avait le bon écrin pour se faire entendre, quand on avait le bon écrin pour exister, quand on évoluait dans un environnement qui était high, vraiment, vous savez, H-I-G-H, vraiment haut, lumineux, et eh ben ça permettait à tout notre potentiel humain d'être au meilleur de lui-même. Et pour moi, l'ampli, c'est pareil. L'ampli, donc c'est le truc qui permet au son de la base d'exister. Et eh ben plus cet ampli n'a pas peur d'être grand, plus le son de la base est extraordinaire. Et je crois que pour un être humain, c'est la même chose. Plus on a des rêves qui sont grands, plus on vit dans un environnement positif, ambitieux, apaisé, et plus on peut être un être humain qui fait du bien, qui crée bien, qui vit bien, qui est heureux et qui vit bien avec les autres. Je pense que vivre dans un environnement trop petit est souvent, souvent source de problèmes, d'aigreur de frustration et, et de mal-être. Je n'ai pas pour prétention de dire que du coup... Euh, il faut avoir des choses chères pour être heureux parce que bah, ça serait un résumé un petit peu trop facile. Et puis surtout, je pense que le chemin n'est pas si simple que ça. En revanche, je pense que chaque être humain a le droit de, de prétendre à l'environnement le plus qualitatif pour lui. Et je crois qu'on est dans une société aujourd'hui où l'être humain se contente d'environnements qui ne lui vont pas, qui sont même parfois nocifs parce que l'être humain s'excuse d'exister en permanence. L'être humain s'excuse de prendre de la place. ou Enfin, il s'excuse. Il ne s'excuse même pas. En réalité, il, il se contente d'être là discrètement en faisant ce qu'on lui dit. Il se contente d'être sage et obéissant au lieu de déployer ses ailes et la force de son potentiel pour, euh, pour briller, en fait. Je fais partie des gens qui pensent que chaque être humain a un potentiel démentiel, que chaque être humain peut briller énormément, à condition qu'il soit à la bonne place. Je pense qu'on n'est pas tous faits pour tout faire. Je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles pour certaines personnes que d'autres, mais qu'on a tous un endroit où on peut briller. On est tous faits pour quelque chose. Le trouver, c'est un chemin. Et trouver, euh, une fois qu'on a trouvé cette chose, trouver la manière de le faire briller le plus possible, c'est un autre chemin. Tout ça, ce sont des chemins qui demandent beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, beaucoup de résilience. Mais ce n'est pas impossible à partir du moment où on arrête de s'excuser d'exister et à partir du moment où on se persuade qu'on a le droit à tout ça, juste parce qu'on est un être humain, en fait, et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des êtres humains qui est plus que d'autres ou d'autres qui est moins que d'autres. Chaque être humain a le droit au meilleur s'il s'en donne les moyens. Et si vous êtes véritablement prêt à considérer tout ce qui vous arrive au cours de ce voyage comme une clé si vous acceptez que tous ceux que vous rencontrez en chemin aient quelque chose à vous apprendre, et si vous êtes préparé, avant tout, à assumer et pardonner certaines réalités très difficiles vous concernant, alors la vérité ne vous sera pas cachée. Et partant de ce constat, j'ai une réflexion qui me vient en tête, qui, qui mature dans ma tête depuis plusieurs mois, je devrais même dire plusieurs années, c'est que quand on est un créateur... De plus en plus, je ne vois pas comment le salariat peut être un écrin positif. Je ne vois pas comment le salariat peut être un environnement de développement pour les gens qui veulent être créateurs. On va reposer les bases du salariat. Le salariat, le principe, c'est que tu vends des heures de ta vie. Tu vends de ton temps, tu vends des heures de ta journée. Quand tu es salarié, tu ne vends pas ton talent, tu ne vends pas des œuvres, tu ne vends même pas des idées. Tu vends du temps que tu vas consacrer aux autres, du temps que tu vas consacrer à un patron, du temps que tu vas offrir aussi à tes collègues pour aller dans le sens de la stratégie de l'entreprise et donc du patron. Et je crois qu'il y a un problème en fait avec cette idée-là et particulièrement en France, c'est que souvent les gens veulent plus quand ils sont salariés, ils veulent plus. Genre, mais je mérite plus, j'ai fait des études, mais j'ai été un bon employé, j'ai fait des heures en plus, j'ai fait euh, un projet, j'ai réussi à, à mener le projet à son terme, donc j'aurai le droit à plus, c'est légitime, j'ai le droit à ça. Mais quelque part, bien sûr que chaque être humain a le droit d'avoir de, de la reconnaissance, a envie d'avoir de la reconnaissance, et qu'un bon patron, c'était aussi un patron qui sait dire à ses employés waouh, c'est ouf ce que tu as fait, je vais te faire un cadeau. Mais en vrai, le patron, il n'est pas obligé, parce que le contrat qu'on signe quand on est salarié, c'est qu'on ne vend pas notre âme, on vend du temps de notre vie. Et je crois qu'il faut remettre vraiment cette idée à sa place. On vend des heures de notre vie. Et je crois que ce conditionnement est quelque chose qui est, qui est pile poil sur une ligne problématique en France. Parce que, parce que quelque part, l'être humain, au fond de lui, il sent qu'il a le droit à plus. Et il ne comprend pas pourquoi il a il n'arrive pas à obtenir plus. Mais, quelque part d'autre, on ne lui a jamais montré le chemin pour pouvoir obtenir plus. Il n'y a pas eu quelqu'un, il n'y a pas eu une institution, il n'y a pas eu un gouvernement qui est venu dire « Mais ok, ça c'est une possibilité, mais il y a d'autres possibilités. Et si tu veux plus, ça peut passer par A, B, C ou D. » Et c'est quelque chose où je crois de plus en plus que les personnes qui réalisent leurs rêves ont résolu entre guillemets ce secret, c'est-à-dire qu'ils ont juste compris que on n'était pas obligé d'être salarié et que surtout c'était pas en étant salarié qu'on allait réaliser ses rêves. Diode, ce, ce postulat, il me travaille depuis que j'ai compris que l'école n'était pas une bonne chose. L'école pour moi, c'est un endroit où on se sociabilise, on apprend de la culture générale. Mais pour moi, l'école, ça a surtout une utilité. Ça sert à t'apprendre à être un bon employé. C'est pas plus que ça. Ça sert à t'apprendre à être un bon employé. Est-ce que tu vas bien exécuter les ordres des patrons Est-ce que tu vas bien te taire et exécuter ce qu'on te demande, les tâches, les missions Est-ce que tu vas bien rester à ta place Est-ce que tu vas manger à l'heure qu'on te dit Est-ce que tu vas aller faire ta pause à l'heure qu'on te dit Est-ce que tu es capable de te formater pour être un bon employé qui va bien obéir à un patron C'est ça l'école en fait. Et ça je l'ai compris grâce à ma maman il y a plusieurs années parce que ma maman travaillait dans un... Centre de formation des apprentis du bâtiment. C'est-à-dire une école qui travaille sur les métiers de l'artisanat du bâtiment, qui apprend aux jeunes, bon, au moins jeunes, mais essentiellement aux jeunes, à développer des compétences dans les métiers de l'artisanat du bâtiment. L'électricité, la maçonnerie, des choses comme ça. Et souvent, les élèves qui allaient dans cette école... Bah, dans ce centre de formation, je devrais dire plutôt, c'était ceux dont l'école ne voulait pas, justement. C'était ceux euh, avec qui ça se passait mal en cours, ceux qui n'avaient pas les bonnes notes, vous savez, ceux qu'on qu a vu partir à la cinquième, à la quatrième, à la troisième, à la seconde, pour aller dans les voies d'apprentissage qui seraient plus simples pour eux, comme s'ils avaient raté quelque chose, comme s'ils étaient un peu les reclus de la société. Et ces gamins-là, ils allaient dans l'école de ma mère, et il y en a qui devenaient des employés euh, du bâtiment, et ça leur convient, ou en tout cas, c'est un état de fait, un constat. Et j'en ai vu qui devenaient des incroyables, incroyables créateurs d'idées et des incroyables patrons. Ça a commencé à m'interloquer. Un jour, où ma mère a voulu faire refaire le carrelage et qu'elle a demandé à un des élèves, un des anciens élèves du centre de formation, de venir faire le carrelage à la maison. Et le mec devait avoir 19 ou 20 ans. Il était patron d'une entreprise. Il avait une voiture qui coûtait une blinde. Il, il gagnait excessivement bien sa vie. Et alors, évidemment, hein, on sait tous, dans, dans le bâtiment, il y a du black. Mais en fait, le mec n'avait pas 20 ans. Et il avait déjà compris et construit quelque chose. Il, il avait un numéro de sirète. Il avait un, une entreprise. Il avait monté une structure, une société, qui lui permettait de créer des richesses et de ne dépendre de personne. Et j'ai eu une infinie admiration pour ce garçon. Pour cet homme, parce que franchement, on peut dire que c'est un homme. À mes yeux, c'en était un. Je me souviens même pas de son prénom, mais, euh, mais je me souviens de l'attitude qui dégageait. Je me disais, waouh, c'est incroyable. Il n'a pas 20 ans et il a déjà fait tout ça. Il a déjà compris tout ça. C'est fou, en fait. Et c'est là que j'ai compris que ce n'était pas l'école qui permettait de s'en sortir dans la vie, que ce n'était pas parce qu'on réussissait à l'école ou qu'on faisait des grandes études qu'on réussissait sa vie. Ce jour-là, j'ai compris que c'est la débrouillardise qui permettait de réussir sa vie. Et sur ce terrain-là, il n'y a pas d'histoire d'argent. C'est toi avec toi-même. Est-ce que tu es débrouillard Est-ce que tu te donnes les moyens d'être débrouillard Est-ce que tu as des rêves Est-ce que tu y crois Est-ce que tu t'y accroches et que tu te donnes les moyens d'y arriver Est-ce que tu parles aux gens autour de toi pour qu'ils t'aident à réaliser tes rêves Est-ce que tu, tu, tu marches avec ton cœur, avec ton instinct Ou est-ce que tu marches avec euh, le jugement des autres tout ça, je l'ai compris grâce à cet homme qui n'avait même pas 20 ans et qui avait déjà construit un business. Et, euh, et cette idée m'a été bah, encore plus appuyée le jour où je suis devenue prof moi-même en collège et que j'ai compris que, bah, que la direction se fichait royalement de savoir qu'est-ce que j'apprenais aux élèves. Mais ce qui comptait, c'était de faire de la garderie. Alors en plus, moi, j'étais prof de musique. Donc vous voyez, une heure par semaine, 25 classes, 400 prénoms à retenir. Fallait juste que je les garde dans ma salle de classe, qu'ils fassent pas trop de bruit pour pas gêner les autres. S'ils pouvaient se dépenser un peu, s'ils pouvaient apprendre deux, trois trucs, c'était pas mal. Mais euh, au fond, j'étais là pour leur apprendre à être assis sur une chaise et à, et à leur faire faire ce que je voulais. Et j'y arrivais pas. Enfin, j'y arrivais pas. Bien, si bien sûr que j'ai réussi à faire des choses, à leur apprendre des choses, mais je n'arrivais pas à être en accord avec ce que voulait l'éducation nationale. J'avais envie d'apprendre des choses utiles aux élèves. Et sur les, je sais pas, mille élèves que j'ai eus, je sais qu'il y en a qui ont appris des choses. Je vois certains qui évoluent et qui, qui me parlent encore aujourd'hui. Je vois certaines choses que j'ai pu transmettre et qui leur servent aujourd'hui, qui leur permettent d'aller, d'aller rêver à encore mieux. Mais pour la plupart, ça, ça a été un chemin difficile parce qu'eux parce que aussi, sont en désaccord avec ça, ils comprennent pas, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire ça. Et cette idée que l'école n'est pas quelque chose de bon, en tout cas, est quelque chose qui t'apprend à être un bon employé et pas quelque chose qui t'apprend à réussir ta vie, c'est une idée qui m'a été encore plus confirmée il n'y a pas longtemps avec une interview d'un un économiste que j'ai pu entendre. Je crois que je vais vous la faire écouter, en fait. Je vais retrouver l'extrait, je vais vous la faire écouter. Mais en gros, le mec explique que faire une grande école, c'est pas ça qui fait de toi une personne qui a réussi sa vie. Ça t'apprend juste à être employable. Le drame de la France, si vous me permettez, j'ai écrit quelques articles là, dessus aussi dans le temps, en particulier en anglais, pour expliquer à mes clients dans le monde entier ce qu'était la France. La France fait deux erreurs logiques absolument incroyables. La première, c'est de penser que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents. C'est pas vrai du tout. Mais c'est très difficile à faire admettre. – C'est très difficile à faire admettre, mais ça quand j'étais dans mon université aux états unis j'avais un professeur que j'aimais beaucoup qui nous avait un jour posé la question « Pourquoi croyez-vous qu'on cherche à vous embaucher ?» Vous savez, j'étais dans une business school. – Oui. – Et on avait tous dit « Mais il est idiot ce gars-là, quoi. Et on cherche à nous embaucher parce qu'on est les meilleurs. » enfin, il est... oui, on pensait que c'était évident. » Il nous a dit « Non, pas du tout. C'est que Vous avez suivi des études, vous avez suivi des études. Vous avez 27, 28, 29 avant, Et donc, ça montre que vous n'avez aucun caractère. Si vous avez eu le moindre caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre entreprise. Et donc, vous avez montré que vous étiez capable de répéter ce que vous disent les professeurs, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence, dans, dans la vie de tous les jours. C'est comme les officiers d'état-major, si vous voulez, Gamelin qui a, ruiné la, qui a foutu la France en l'air, il était sorti premier de Saint-Cyr, et premier de l'école de guerre, ça n'empêche qu'il a foutu de la France en l'air. – Donc première erreur, intelligence égale étude, ce pas vrai. Deuxième erreur, c'est de penser que parce que vous avez fait les meilleures études, vous êtes le plus à même de prendre des décisions. Mmh. Il n'y a aucun rapport entre les deux. – Il n'y a pas de rapport, en effet. – Il n'y a pas de rapport entre... Donc à partir de ces deux erreurs, on a bâti un système d'éducation qui, qui, qui fait monter les gars qui ont une mémoire de cheval oui. et qui n'ont aucun caractère. C'est les deux caractéristiques des élites françaises. – C'est terrible quand je vous entends évoquer… – Mémoire de cheval et aucun caractère, je pense à Bruno Le Maire, c'est plus fort que moi. – Exactement, cet homme qui vient de nous expliquer <rire> qu'il va réformer les entreprises françaises alors qu'il est incapable de gérer son compte en banque. – Vous savez dans la vie quand vous avez une idée en tête en général, la vie fait en sorte de vous donner plein d'informations, si vous avez les chakras ouverts et que vous êtes à l'écoute en général, vous avez plusieurs informations qui arrivent et qui, qui vous permettent de vous faire une expérience, de vous forger une idée. Et cette idée sur le salariat, j'ai encore eu une autre façon de, de, de la critiquer, de, de la mettre en défaut, lors d'une discussion avec ma sœur. Ma sœur est officiellement infirmière. Elle est donc fonctionnaire de l'État, puisqu'elle travaille dans un hôpital public. Elle travaille en plus en psychiatrie, qui n'est pas le domaine le plus simple. Et à côté de ça, ma sœur est peintre. Ma sœur est artiste, elle fait des toiles. Elle fait aussi des t-shirts, des, des tote bags du merchandising. Mais à la base, elle, elle est peintre, elle fait, elle fait des toiles, elle fait des œuvres. Et elle ne considère pas que c'est son métier. Mais, mais elle kiffe, elle le fait, elle s'autorise à le faire. Et il n'y a pas longtemps, elle a eu l'occasion de faire son premier vernissage donc d'avoir une, une première reconnaissance professionnelle, une première reconnaissance du métier. Elle a pu réunir ses amis et sa famille autour d'elle. Elle a pu confronter son travail au regard des gens. Elle a pu être encouragée, elle a pu être soutenue. Et elle a pu expérimenter tout ça. Elle a pu expérimenter ce que c'est de créer quelque chose par soi-même et d'en obtenir un résultat petit à petit. Et forcément, ma sœur, quand elle fait ça, bah, elle le met forcément en parallèle avec son quotidien d'infirmière. Avec le fait qu'elle bah, qu a un salaire fixe et que ce salaire, il n'évoluera pas beaucoup dans sa vie parce que ça répond à des barèmes fixés par le gouvernement, et puis elle voit aussi la limite dans son quotidien, c'est-à-dire que tout est prévu d'avance et robotisé, à 6h30 on fait ça, à 6h31 on fait ça, à 6h32 on fait ça, à 6h33 on fait ça, et si à 6h34 tu es en retard, il y a un problème, tu n'es pas un bon employé. Et ma soeur elle a beaucoup de problèmes avec ça, parce qu'elle ne comprend pas son rôle, son métier, sa mission... C'est d'aider les gens à être en bonne santé. Et elle ne comprend pas qu'est-ce que ça fait de le faire à 6h33 ou de le faire à 6h34. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas faire les choses au moment où elle se sent le plus en forme pour les faire. Elle ne comprend pas pourquoi ça, ça peut mal se passer éventuellement si quelqu'un a un, un petit décalage. Enfin, elle ne comprend pas. Évidemment, elle comprend parce qu'il y a des choses mises en place, des protocoles pour, pour garantir. Mais... Mais elle remet ça en question parce qu'il y a d'autres choses à faire. Et donc elle voit ses limites. Elle voit la limite qu'en fait, elle donne 7 heures, 8 heures par jour de sa journée à la fonction publique pour un salaire. Mais qu'elle ne pourra jamais obtenir plus que ce qu'elle a actuellement. Et ma soeur a 25 ans. Et elle est face à ce constat. J'ai 25 ans et je ne pourrai pas obtenir plus. Alors qu'à côté, elle fait de la peinture. Elle n'en est pas encore au stade d'être de gagner sa vie avec sa peinture. Mais elle voit qu'en fait, quand elle fait, quand elle fabrique, quand elle crée, il y a un retour sur investissement. Elle voit que ce truc, il fonctionne. Elle voit que ça va dans un sens, puis dans l'autre. Elle va, elle voit, elle constate, elle expérimente que si elle se donne du temps et des moyens pour ses idées, pour ses compétences, pour son talent, la vie lui rend. Du coup, ma sœur à 25 ans, face à ce constat, elle se, pose, elle se pose la question. Elle dit, mais comment on fait pour se développer toute sa vie Comment on fait pour créer des richesses Comment on fait pour, euh, pour être autonome financièrement sans dépendre d'une institution ou, ou d'un employeur Comment on fait pour vivre et se développer en tant qu'être humain quand on est salarié Et ma sœur a 25 ans et elle se pose sa question. Et à mes yeux, ma sœur est un des êtres les plus intelligents et les plus admirables du monde. Parce qu'elle a que 25 ans et elle, elle se pose exactement les meilleures questions qui puissent être. Tous ces petits saints qui se tapaient un boulot de merde pour un salaire de clodo, qui se farcissaient le métro tous les jours pour aller bosser et qui s'angoissaient pour leur fin de mois, c'était des zéros. Des poires, ils n'avaient rien dans le froc. Écoute, Rocky, toi, si t'es pas heureux dans la vie, c'est une chose. Mais moi, j'ai un commerce qui roule, j'ai aucune raison de me jeter à l'eau. Ah, y'a pas d'erreur, hein, c'est la vie de château. J'en suis pas honteux, c'est ma vie, mais je voulais que... quand ton heure viendrait... Que ce soit toi qui tire les ficelles. Le travail, ma père, c'est la liberté. À mes yeux, le salariat, c'est une sécurité parce qu'on a peur du vide. Et je dis ça, je suis salariée. <rire> c'est pas une incohérence de ma part, c'est pas une rébellion de ma part de vous dire ça. Je suis salarié parce que parce qu'il y a quelque chose que je trouve dans ce salariat qui me plaît et qui me comble. Alors déjà, il faut savoir que dans ma vie, moi, je ne suis salariée qu'à mi-temps. Et ce n'est pas pour avoir une sécurité financière, c'est parce que j'ai la chance, la chance d'être dans une entreprise qui développe des projets extraordinaires. J'ai la chance d'avoir un patron extraordinaire. À mes yeux, mon patron, c'est un génie. <rire> Je ne devrais pas dire ça de façon publique. <rire> il, va, il va le savoir, ce n'est pas bien. <rire> Mais euh, à mes yeux, mon patron, c'est vraiment un génie. C'est quelqu'un qui a tout compris à la vie. C'est quelqu'un qui œuvre au quotidien pour aider les autres êtres humains à aller mieux. Il le fait au travers de la culture, au travers de la transmission d'idées. Évidemment, c'est un patron, il a envie de, de, de développer des richesses aussi pour lui et sa famille, pour assurer le meilleur pour euh, sa femme et ses enfants. Mais c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut au quotidien pour faire avancer l'humanité. Et collaborer avec lui, collaborer à ses idées, pouvoir mettre la main à ça, pour moi, c'est extrêmement satisfaisant. Alors, je pourrais remettre en cause euh, le salaire, les horaires, le mode de fonctionnement. Il y a, il y a toujours des petites choses dont on peut discuter. Mais le principe de fond, ce qui fait que je reste, c'est la mission qu'il s'est donnée, la mission qu'il a, qu a donnée à son entreprise, à laquelle j'adhère totalement, mais vraiment à 100%. Et je me considère comme extrêmement chanceuse d'être dans une entreprise où je suis autant en accord avec les valeurs de ma direction. L'autre moitié du temps, je suis indépendante. Je peux faire des missions en vacation, je peux être entrepreneuse. Mais je gère mon temps. D'une manière générale, je gère mon temps. Je gère mon temps, je gère mes heures, je travaille aux heures où je le souhaite, aux, aux heures où je suis le plus efficace. Je travaille euh, la jour, la nuit, je travaille de l'endroit où je me sens le plus efficace. Si c'est chez moi, parce que j'ai besoin de calme et de silence, je le peux. Si c'est en studio parce que j'ai besoin d'équipement, je le peux. Si c'est à l'autre bout de la France parce que j'ai besoin de prendre le soleil, je le peux. Ou si j'ai besoin de, de voir ma famille, je le peux. J'ai la chance, cette chance infinie d'avoir une direction qui me soutient là-dessus, qui comprend que j'ai besoin de bien-être pour pouvoir être le plus performante possible. Et ce système, je l'applique aussi bien du coup à mon salariat qu'à ma vie d'indépendante. Et... Et je ne pourrai plus jamais faire marche arrière là-dessus. Parce que, pour des choses toutes bêtes, hein, mais euh... les filles qui écoutent, vous allez peut-être comprendre, mais vous savez, ces jours de règles... Où on a super mal et on a juste envie de se mettre sous une couette et de rien faire et d'attendre que la douleur passe. Et ces jours où on est obligé de se bouger et d'aller au travail alors qu'on a si mal, et bien ces jours-là, du coup, moi maintenant, je peux me permettre de me mettre sous une couette et de dire non, Je me lèverai dans 5 heures et dans 5 heures, ça ira mieux et je le ferai dans 5 heures. Et c'est pas grave si je finis à 2 heures du matin, parce que je pourrais dormir le lendemain matin. Je peux être en accord avec mon corps. Je peux être en accord avec le temps qu'il fait dehors. Parce que moi, je suis très sensible aux saisons. L'hiver, j'ai très envie d'être enfermée. L'été, j'ai très envie d'être dehors. Et grâce à ce système, je peux. Je peux être en accord avec la nature. Je peux être en accord avec ma nature. Et ça, ça, ça n'a absolument aucun prix. C'est une chance folle, mais c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai travaillé pour l'avoir. C'est-à-dire que je l'ai demandé. Ça ne m'est pas tombé tout cuit dans le bec. Je l'ai demandé. Ça ne s'est pas forcément bien passé au début, mais ça a fini par payer. Et tout le monde est content à l'heure actuelle. Aussi bien moi dans ma vie personnelle que les différents patrons pour lesquels je peux travailler. Parce que aussi je sais respecter les horaires. Parce que aussi je sais me rendre disponible quand, quand on me le demande sur les échéances importantes. Je considère que c'est un échange, c'est donnant-donnant. Si, si on me donne ma liberté... Moi, je ferai tout pour que le projet il se porte au mieux parce que justement, j'ai arrêté de réfléchir en termes heures que je donne à une direction. Je réfléchis en termes d'énergie que je donne à un projet et ça change toute la vision du travail. Ça change tout, ça change absolument tout. diode dans mes projets actuels j'envisage je, de, de créer une société plus grosse que ce que j'ai actuellement j'ai envie de faire du développement j'ai envie de faire de la stratégie j'ai enfin j'ai envie de créer des choses artistiques mais j'ai pas envie de créer que des choses artistiques j'ai envie de créer la structure qui va me permettre de créer ces choses artistiques donc on est plus sur un, un point de vue business on va dire et, et du coup bah, je, je fais des formations je rencontre des gens je fais des rendez-vous je je, je, je crée mon réseau et mon environnement qui vont me permettre de mener à bien les projets que je veux mener. d'un point de vue juridique et d'un point de vue artistique. Et je rencontre beaucoup de gens, quand j'en parle, qui me disent « Mais c'est tellement admirable de créer une boîte <rire> !» Attendez, je leur fais avec la bonne intention. « Ah oh mon Dieu, mais c'est tellement admirable de créer une boîte <rire> !» Et à chaque fois, j'ai envie de dire... Alors je suis navrée, je ne suis pas d'accord, <rire> mais merci. Mais je ne suis pas d'accord parce que, bah, vous savez, le mec là, qui, qui a loué euh, une petite échoppe avec pignon sur rue, qui fait un mètre carré pour pouvoir euh, vendre des cartes SIM, bah, lui aussi il le fait. Lui aussi il s'est plongé dans tout ça, il a créé sa propre boîte, il n'est pas dépendant d'un patron. Le mec, il crée sa propre richesse, il est indépendant, il est indépendant pour créer ses propres sources de revenus. Tout le monde peut le faire le monde peut le faire, il suffit de le vouloir. Alors je comprends, hein. le salariat c'est bah, une sécurité. Quand on n'a pas envie, quand on s'intéresse pas en fait euh, au travail ou, ou au fait d'être indépendant financièrement, si par exemple on s'intéresse euh, à la famille, Alors, je dis pas que c'est l'un ou l'autre, euh, évidemment tout est compatible, mais il y a des gens je pense qui sont très tournés sur la famille et qui ont envie de consacrer tout leur temps à leur famille, et qui ont juste envie d'avoir un revenu minimum pour pouvoir euh, ne pas pas trop donner de temps au travail et donner beaucoup d'heures à la famille. Et c'est OK, c'est OK. Moi, pas c'est pas mon truc. Moi, j'ai envie d'être un être humain indépendant qui est, qui est capable de créer sa propre richesse. Vous savez, j'en suis même au point où j'aimerais bien être capable de créer ma propre alimentation. Je réfléchis vraiment à, à déménager et avoir une maison avec un grand potager pour pouvoir euh, bah, subvenir à mes propres besoins alimentaires, en fait et travailler en collaboration avec des gens qui, qui feraient de la viande ou qui feraient des produits laitiers, et moi échanger des choses avec euh, des produits qui viennent de la terre. Mais j'aimerais être capable de, de ne plus dépendre de l'industrie. J'aimerais être capable de m'alimenter par moi-même. Et de la même manière, j'aimerais être capable de créer mes propres richesses que, que s'il y a un autre épisode de Covid ou de, de problèmes qui empêche euh, de travailler, que je ne sois pas complètement impactée par ça, parce que je suis capable de créer mes propres richesses et que je ne dépends pas d'une tierce personne. Je... Je pense qu'être adulte, je pense qu'être un être humain, à mes yeux, c'est vraiment totalement subjectif, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais à mes yeux, je crois que c'est très important d'être capable de subvenir à soi-même. Parce que du coup, le rapport qu'on a avec les autres êtres humains change complètement. On n'est plus dans un rapport de « j'ai besoin de toi ». On rentre dans un rapport de « j'ai envie d'être avec toi ». J'ai envie d'être avec ma famille, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie d'être avec mes amis. Je... Je suis d'accord de passer du temps, je suis d'accord de rendre service, je le fais de bon cœur. Et il n'y a pas d'idée de besoin en fait. On se rend service mutuellement, on collabore, on se rend l'appareil. Et, et le monde irait tellement mieux avec ça, oh là là <rire> C'est extrêmement bisounours ce que je dis, mais c'est une, une vraie réflexion de fond qui m'accompagne depuis des années. Et hum, ma mission de vie... Le truc que j'ai au plus profond de mon cœur qui fait que je me lève chaque matin, c'est comment je peux faire pour, euh, pour rendre les autres un peu plus heureux chaque jour Comment je peux faire pour aider les gens à ce qu'ils aient un petit peu plus de lumière dans leur vie À l'entrée de, de ma maison, il y a un, tout un tas de tableaux qui sont accrochés. Et un des tableaux, c'est euh, soit la raison du sourire de quelqu'un aujourd'hui. Et tous les jours, je sors de chez moi en voyant ce tableau. Et je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que quelqu'un ait le sourire Et chaque jour, chaque jour, je m'emploie à le faire. Et je crois que ça passe aussi par le fait d'être indépendante et de ne remettre ni mes besoins alimentaires, ni mes besoins financiers, ni mes besoins psychologiques <rire> dans les mains de quelqu'un d'autre. J'essaye de m'occuper de moi. J'essaye de « by myself <rire> ». Être, ouais, Ça va être un nouveau concept que je vais lancer. Après, être une boule à facettes, être « by myself <rire> ». Et c'est pas... Je ne considère pas que ce soit quelque chose d'égoïste, je considère que c'est quand vous êtes bien avec vous-même que vous êtes capable d'aider les autres. Vous savez, c'est cette fameuse théorie de s'il y avait un crash en avion, les hôtesses de l'air disent toujours dans le message d'information au début que les masques à oxygène vont tomber et mettez votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Parce que si tu ne respires pas, comment tu veux aider les autres à aller mieux Comment tu veux sauver les autres c'est important de s'assurer qu'on a notre propre dose d'oxygène pour pouvoir être capable d'aider les autres, pour pouvoir sauver les autres. Je crois que c'est pareil dans la vie. Si tu as envie d'aider les autres, si tu as envie d'être bien, sois bien avec toi-même, mais sois bien avec toi-même sur tous les plans. Et alors là, on a affaire à trois grands problèmes. La vie nous met trois grands challenges dans notre vie qui nous conditionnent à penser qu'il faut continuer d'être employé, qu'il faut continuer d'être salarié qu'il faut continuer de, de rentrer dans une case. Le premier problème, c'est la façon dont le système est foutu. Si tu veux faire un emprunt, si tu vas à la banque, si tu veux euh, faire des choses dans l'immobilier, louer un appartement, à chaque fois que tu n'es pas en CDI, tu as cette même réflexion. Ah, ça va être compliqué, vous savez, votre dossier ne va pas être en haut de la pile. Hein. Et ça serait tellement plus simple si vous étiez en CDI. Parce que vous comprenez, c'est une sécurité. Hein, c'est pas une sécurité <rire> c'est pas une sécurité, ça va juste dire que, que tu bougeras pas et qu'il n'y aura pas de problème une fois quand je cherchais un appartement euh, j'avais échangé avec un propriétaire sur PAP c'était à l'époque où j'étais intermittente et je commençais à lancer ma boîte et, euh, et je lui avais dit je suis navrée, je suis pas en CDI <rire> deal avec ça mon gars et il m'avait dit mais vous savez moi j'ai ma propre entreprise, je sais lire un business plan et cette réflexion m'a marquée, je me suis dit mais oui il y a des gens sur Terre qui savent lire un business plan et qui sont capables de dire « Ah oui, il ça, n'y ça, a pas de souci ça va fonctionner, cette personne paiera son loyer. » Et que ça ne passe pas que par le fait d'avoir un CDI. Mais tout est fait pour nous conditionner à, à ce qu'on pense que ça va être compliqué si on ne l'a pas. Les émissions de télé, enfin je sais pas, regardez Stéphane Plaza <rire> dans Recherche appartement ou maison, il n'y a pas un épisode où on n'entend pas « Ah, il n'est pas en CDI, le dossier va être compliqué. » Ça passe toutes les semaines à la télé. Comment tu veux Réussir à t'indépendantiser <rire> si toutes les semaines on te martèle. ah c'est compliqué. Rien que ça, des exemples, il y en a des tonnes, mais rien que ça, c'est compliqué. C'est comme le statut sur Facebook, relation sociale, statut, c'est compliqué. <rire> le deuxième problème, c'est que bah, les êtres humains eux-mêmes, ils participent à ça en fait. C'est-à-dire que la banque n'est pas forcément d'accord de te faire un prêt si t'es pas en CDI, mais le banquier le banquier lui-même, dans les mots qu'il va employer, la façon dont il va te répondre pour faire « Oh, ça va être compliqué <rire> !» Mais il n'est pas obligé de dire les choses comme ça. Ok, la banque, elle a décidé d'un certain système, mais le banquier, bon, alors il peut adhérer ou pas adhérer au système, mais en l'occurrence, il n'est pas obligé de faire comprendre à la personne qui est en face de lui que cette personne est une mauvaise personne parce qu'elle a choisi un, un système de vie différent il pourrait dire tout simplement, écoutez, notre banque a une politique qui fait qu'on donne des, des, qu'on accorde dans des emprunts qu'à des CDI. Du coup, je, je suis navrée, je voudrais faire quelque chose pour vous, mais euh, au, vu, euh, au vu du règlement de la banque, actuellement, je ne peux pas. Pourquoi le banquier se sent obligé de dire ah, « vous comprenez, enfin, vous devriez être en CDI, ça serait beaucoup plus simple, en fait ?» Pourquoi porter un jugement Parce qu'au en fait, final, c'est juste ça, c'est un jugement. Et Les gens participent à ça, que ce soit pour l'argent, mais, mais pour tout le reste, en fait. Les gens se jugent entre eux en permanence. Ah, ah t'es célibataire. Ah, t'es une femme sans enfant. Ah, ça, ça doit, doit être, être, être compliqué. <rire> L'autre jour, je suis allée dîner chez une voisine. Et dans mon immeuble, on a un groupe WhatsApp sur lequel on échange. Et un jour, je ne sais plus pourquoi, j'avais pris la défense des LGBT. Et... Et l'autre jour, donc, je vais prendre l'apéro chez cette voisine et ma voisine me dit euh, « Mais tu sais, la fois où tu avais pris la défense des LGBT, j'ai fait un raccourci bête, je me suis dit euh, « Elle vit toute seule dans son appart, elle prend la défense des LGBT, euh, du coup elle doit être lesbienne. » Et moi j'étais genre, et même si je l'étais, <rire> qu'est-ce que ça peut bien faire Qu'est-ce que ça peut bien faire Ah oui, pardon, je suis en... ça, ça ferait de moi quelqu'un qui est en dehors du système. Ça ferait de moi quelqu'un qui, du coup, sort de ce truc de... Ça va être compliqué, la parentalité, du coup. Hein. va falloir faire une PMA ou une adoption, ouais. C'est compliqué. <rire> Il est épuisant, ce mot, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Il y a juste des choix à faire dans la vie. En fait, ce qui est compliqué, c'est le regard des gens. Les gens qui n'arrivent pas à comprendre que tu peux être une femme indépendante et pas vouloir d'enfants Les gens qui n'arrivent pas à comprendre que tu es une femme indépendante ou un homme indépendant et que tu n'as pas envie d'être salarié. C'est... C'est ça qui est compliqué. Et le troisième problème, je crois, c'est la victimisation. J'entends tellement souvent que le système est mauvais, que les patrons euh, sont atroces, qu'ils sont méchants, qu'ils exploitent. Bon, si on parle de Bolloré, on est d'accord, il exploite les gens et c'est quelqu'un d'atroce. <rire> je je n'ai pas beaucoup d'affection pour cette personne. Mais... Euh... Mais je pense qu'on peut débattre du système. Évidemment, tout est toujours perfectible. On peut s'investir et choisir de dire, OK, moi je veux me syndiquer, moi je veux, euh, je veux être représentant du personnel, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, moi je veux être dans une association. On peut se battre, on peut s'engager et accorder du temps à des causes et à des valeurs pour essayer de faire changer le système. Mais il y a un moment, tu dois aussi te poser la question, le système il est comme ça, qu'est-ce que moi j'en fais Parce que si tu critiques le système mais que tu ne fais rien pour le changer, Pff, tu te bats contre du vent, en fait. Et alors, tu peux parler, hein, mais ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Et je crois qu'une position proactive, c'est de se dire, OK, le système, il est comme ça. Comment, moi, je fais pour en tirer le meilleur parti possible Comment je fais pour tirer le plus de profit possible du système Je crois que c'est ce que j'appelle la mentalité des, des avocats fiscalistes. Vous savez, un avocat fiscaliste, c'est un avocat qui... qui check dans la loi les petits trucs qui fait que vous pouvez biaiser le système et gagner de l'argent de façon légale, sur lesquels vous pouvez vous arranger en fait sans vous faire emmerder et qui va vous permettre de faire de grosses grosses économies. Et c'est un petit peu, je crois, le, le secret des riches. C'est euh, informe-toi sur le système pour pouvoir utiliser le système et ne plus subir le système. Et, et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été conditionnées par, bah, par l'école, encore une fois, pour apprendre à être un bon employé qui, du coup, n'arrive plus à à aller dans l'information, mais reste dans la victimisation. Il reste dans le « je suis une victime du système, le système est mauvais, je le subis et je suis en colère ». Alors je crois qu'une attitude plus saine, je, pardon ce mot est peut-être un peu dur, mais, mais je le pense, je crois qu'une attitude saine c'est de s'informer sur comment est foutu le système. Alors oui, ça demande du travail, mais s'informer sur comment il est foutu pour, pour en chercher... Les failles quelque part, ou en tout cas les, les meilleures façons de pouvoir l'utiliser et de dealer avec le système. Parce qu'in fine t'as un peu d'eau solution dans la vie quand quelque chose te convient pas. Soit tu fais en sorte d'être le mieux possible avec cette chose, soit tu te casses. Si le système il te convient pas, et que t'as pas envie de te battre, et que t'as pas envie de t'informer, j'ai envie de te dire, va bah, élever des chefs dans le larzac, hein. sois indépendant, fais pousser tes carottes, et, <rire> et sois heureux. Parce que c'est ça en fait le principe in fine. C'est pas bon de rester dans la colère et dans l'aigreur. Le but in fine, c'est d'être heureux. On veut tout ça. On veut tout ça. Tous les problèmes de la vie sont toujours liés à ça. On veut être heureux et on a l'impression en permanence qu'un conjoint, un, un patron, le système, nous empêche d'accéder au bonheur. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça qui nous empêche d'accéder au bonheur. Le bonheur, on s'empêche nous-mêmes d'y accéder qu'on parce qu'on qu fait parce qu'on a été conditionné et, et c'est dramatique je suis bien d'accord ça demande énormément de courage et de volonté de sortir de cette de ce formatage mais mais je crois qu'il faut faire le chemin parce que à partir du moment où on choisit nous de par de, no de par notre intérieur de faire le chemin ben on commence à être heureux et chaque fois qu'on met une nouvelle pierre dans ce dans cette direction, la vie nous prouve que c'est le bon chemin et, et nous permet d'être encore plus heureux. Et, et là, dans ce cas-là, ça devient un cercle vertueux où de plus en plus, il y a des belles choses qui arrivent sur notre chemin, des choses auxquelles on s'attendait pas, des gens qui, qui font des, des actes généreux comme ça, sans qu'on s'y attende vraiment juste par plaisir de faire plaisir. Parce que, en fait, une fois que vous avez quitté les cercles de la colère, de la peur, de l'insécurité, vous rentrez en relation avec des gens qui sont bien dans leur basket et qui donc seront plus à même de vous aider. Si vous restez végété avec des gens qui sont mal dans leur basket, ils ne vous aideront pas. Au contraire, ils vont vous tirer vers le bas. Si vous allez avec des gens qui sont en haut, ils vont vous tirer vers le haut parce qu'ils auront le temps et l'énergie de vous aider. Ne vous laissez pas happer par les gens qui sont en colère et et qui sont rageux de vous voir monter. Vous savez, c'est cette image, c'est comme quand vous commencez à évoluer en développement personnel et que vous avez l'impression de devenir léger comme un ballon de baudruche et qu'il y a toujours une personne pour vous tirer sur la cheville, pour essayer de vous faire redescendre. Ne vous laissez pas atteindre par ça, continuez de vous envoler parce qu'il y a un moment où vous allez avoir l'impression d'être seul mais il y a un moment où vous allez continuer de monter et d'être léger et vous allez rentre, vous rendre compte que vous allez rencontrer d'autres ballons de baudruche très légers qui vont voler à la même vitesse que vous et qui vont voler à vos côtés et qui vont vous faire du bien. Il ne faut pas avoir peur de se délester des poids. Il ne faut pas avoir peur d'évoluer. Il ne faut pas avoir peur d'être heureux. Et c'est dramatique, mais je crois qu'on a extrêmement peur d'être heureux. C'est beaucoup plus facile d'être en colère. Être heureux demande beaucoup de courage. Mais quand on commence à toucher du doigt le bonheur, parce qu'on s'est autorisé à aller travailler sur le chemin du bonheur, je crois que ça devient impossible de faire marche arrière. C'est un, une telle sensation, un tel délice. Il n'y a, a rien de comparable en fait à, à sentir qu'on arrive à créer son propre bonheur. C'est un phénomène extraordinaire, c'est magique. On prend une confiance dans la vie, on a l'impression qu'on peut tout faire. La vie sera toujours là pour nous back -uper. La vie sera toujours là pour nous sauver. Il n'y aura plus jamais de problème. On a confiance en la vie. Il y aura... Et la vie, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas, mais ça peut être aussi une personne de notre entourage. Mais on sera jamais seul. En fait, plus on fait confiance, moins on est seul. Moins on fait confiance, plus on est seul. Donc, euh, le message final de, de cet épisode, ce n'est pas de vous dire euh, « lâchez tous vos jobs et, et créez des entreprises ». Le message de, cette, de cet épisode, c'est alors déjà, ayez foi en vos rêves. Si vous en avez envie, si vous vous sentez à votre place, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Croyez en vous, croyez en vous, vous êtes la personne la mieux placée pour croire en vous. Vraiment, et vous êtes la personne la mieux placée pour tout défoncer. Parce que vous avez le droit de tout défoncer. Parce que vous avez le droit d'être riche, célèbre, connu, et surtout heureux en fait. Quel que soit le statut que vous choisissiez, quelle que soit la place que vous choisissiez, vous, vous avez le droit d'être heureux. C'est Diode, le podcast qui cherche la lumière. Et ne croyez pas que j'allais vous laisser sans vous faire part de la recommandation culturelle de l'épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un livre qui est du coup en plein dans cette thématique de lumière, de création et d'économie. Parce que, ouais, l'économie, c'est aussi, euh, je pense, un sujet artistique. Alors, c'est un livre qu'ils appellent « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki. Et c'est un livre, moi, qui, qui m'a marqué, mais vraiment... Euh, bah, je dirais pas jusqu'aux larmes, mais euh, vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir accès à un secret de vie. C'est un livre où, euh, où donc Robert raconte sa propre expérience de formation à l'économie. Entre ces deux pères, il explique qu'il a un père riche et un père pauvre. Donc euh, son père génétique, c'est le père pauvre. C'est quelqu'un qui est très axé sur euh, la culture et le service. Et il a un père riche, qui est en fait le père d'un ami à lui, qui est très axé sur euh, la stratégie, le développement et la création de richesses. Et Robert Kiyosaki, il est au milieu de ça. Il se demande ce qu'il doit faire, quelle est la bonne place à trouver et comment trouver un juste milieu entre, entre la position de Développer ses richesses, monter sa boîte, essayer de devenir riche, tout en étant dans le service et dans, dans l'aide aux autres, en fait. Et c'est tout un manuel d'apprentissage de la vision économique. C'est pas un truc chiant et rébarbatif. Enfin, c'est une histoire avec des conseils sur comment voir la vie, sur comment voir votre propre vie, pour en faire quelque chose que vous ne subissez plus, mais dont vous arrivez à, à vous dépatouiller pour créer des... des des basiques de revenus, de rendement financier. Donc on va parler un petit peu d'actifs, on va parler un petit peu d'investissement, de, de rentabilité. Mais c'est des termes qui, pour moi, étaient compliqués avant, qui sont devenus beaucoup plus simples. Et c'est surtout un livre qui m'a permis de voir ma vie financière sous un autre aspect et de voir mon rapport professionnel aux autres, non plus sous l'axe et le prisme de la servabilité, mais sous l'axe et le prisme de la collaboration dans la création de richesses, dans le portage de projets. Et en termes de développement personnel, ça m'a beaucoup aidé professionnellement à me placer différemment et avoir un positionnement beaucoup plus sain vis-à-vis -vis de mes collaborateurs, de mes prestataires, de mes collègues, de mes directeurs, de toutes les personnes avec qui je peux entretenir des relations professionnelles. C est, c est, en fait, c'est un basique dans le monde de l'économie et c'est presque un basique de développement personnel, on pourrait dire. Donc c'est à Petite Pépite que j'ai lu il y a quelque temps qui m'a marqué le cœur et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans, dans cet épisode, comme, comme je l'espère, une petite pépite qui pourra aussi marquer votre vie. Et voilà, c'est la fin du huitième épisode de Diète. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette ouverture à un sujet encore plus concret et pragmatique est quelque chose qui, qui vous aura aidé, qui va vous ouvrir des portes. C'est toujours le postulat de ce podcast d'essayer de vous apporter des petites lumières pour essayer de mettre un gros projecteur dans votre vie, pour essayer de voir, de mettre en lumière ce qui ne va pas et d'illuminer la suite du chemin et le reste de votre vie. J'espère donc que ça vous aura beaucoup plu. On va se retrouver d'ici une quinzaine de jours avec euh, un épisode avec une invitée exceptionnelle, une invitée de qualité. On va parler, je vous tease un petit peu, on va parler du, de la voix mais pas de la voix d'un point de vue artistique mais de la voix en tant que positionnement social et positionnement professionnel. Donc on va continuer dans une logique encore très concrète, très pragmatique et très très vie quotidienne du rapport entre l'art, la création, la lumière qu'on peut avoir en soi et la lumière qu'on peut avoir dans sa vie professionnelle et le concret. <rire> D'ici là, je vous souhaite une très très très jolie quinzaine, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme de podcast et à laisser des commentaires pour encourager l'algorithme du podcast à le diffuser au plus de personnes possible. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite le meilleur et une très bonne journée ou une très bonne nuit parce que je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast mais une chose est sûre, c'est que je vous souhaite ça très très très très très fort. À bientôt and trying to remain so strong i know it's good if i'm alone